Je veux savoir c'est quoi mon, mon plaisir en ce moment. Je réactive le chat vocal. A few moments later. C'est quoi We don't like shit, we kill burger. What the what problem, what <mère> you fucking problem, burger <mère> I eat your ass. <mère> <mère> <mère> oh, you look, you're <mère> Oh la la la la Look, this look. kill come. you're like this, man. You're like this, you play like this, you're <mère> fucking <mère> You lose, you lose, shut up, motherfucker, <mère> <mère> shut up, motherfucker.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 Hello guy, we, we can be friends maybe? Euh, okay, if you, want. Okay, uh, if, you uh, uh, if you, alors be careful, there is a man behind you. Okay, I, I see. Ouais ouais, j'ai. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ah bah, fou, bah super, mer, me, merci parce que là parler anglais c'était terrible. <rire> <rire> bah écoute je parle opposé, je te laisse, bonne game. Vas-y bonne game à toi. aussi C'est merde. J'arrive! Ouais. T t attends, attends, je te récupère, vas-y viens traverse traverse en bagnole oh <rire> tu as le droit de le dire j'ai une question pourquoi j'utilise mes points de chaîne mais rien à baiser mais rien à pardon oh. Ce oh, timing est dans la zone Waouh d'accord, il faut mettre à jour sa carte graphique. Putain, j'y avais tellement pas pensé. Waouh. Lancer le jeu en illustrateur Waouh Fermer oui, les applications qui consomment. Waouh Réduire les paramètres graphiques. Waouh Incroyable Incroyable. Putain quoi je suis énervé! Les gars, les gars, les gars, si on, si on, si on fait le claque ensemble, on tue le géolier comme ça on sera à 4. Ah, vas-y, oui. vas attends, c'est qui? C'est toi là? Moi, c'est Kef et je serai avec colo M. Colonel Riel. <rire> M. Colonel Riel, vas-y. Mmh. Vas vas-y, oui, vas-y. Il est déjà rebuté? En vrai, si on lui jette des grenades et qu'on lui tire en pleine tête, on va l'avoir. Fanny, qu quest le géolier? Ouais. Eh, il arrive quand le géolier? Ouais, il va arriver là. Euh, on peut se... on donne rendez-vous aussi, les gars, venez sur moi là, venez par ici. En fait -y, -y. le Jouli, il va spawner de la porte en face de moi et il va monter ici et après il va nous canarder avec une sulfateuse Il faudra qu'on lui jette des greux euh, et qu'on lui tire des, des headshots donc faut qu'on se mette chacun dans un coin et vas couvert Vas-y, vas-y, vas okay <rire> Allez, force à vous les gars, courage Allez, <rire> force à vous aussi les gars <rire> Attends, mais mais, pas pas Allez bah, bah, bah. Oh y'a un mort, comment ça se fait il s'est tué Matt non. non mais oui, tu es tout seul Quoi Oh, ça s'est D'accord Oh on façon, <rire> <D 'accord. rire> Ils ont trop dû croire Ils ont trop dû croire que tu leur as fait à l'envers, Luxry le J'ai envie de les retrouver alors, enfin, Tu m'étonnes, tu m'étonnes oh, Dommage, ça va. Très bien, Nibag il a décidé de me faire chier ce soir tu peux, tu peux que me dire que normalement la qualité est bonne Parce que je suis en 1920 par 1080 je vous mets 8000 bits dans la gueule Donc vous allez pas me dire que la qualité est mauvaise C'était une question piège, c'était une question rhétorique Voilà, je sais ce que je dis, si elle est pas bonne vous augmentez la qualité Et vous faites pas chier Non je rigole <rire> Le pire streamer Je reviens, je vais regarder Mimimati, je viendrai sûrement en fin de soirée des bisous Mais quelle erreur Et regarde Nibag Hop là T'es encore avec moi Ah ça vient par derrière J'adore quand ça vient par derrière mec. On va couper la cible. Ça te va Tout me va avec toi. Du coup, euh, n'hésite pas à te plaquer. Hein. Sinon, c'est moi qui te plaque contre le mur et oh là là, ça va galoche. Yes, je me plaque, vas-y, viens on prend le véhicule. Ah oh, oui, tu vas me faire le coup de la panne Ouais. <rire> Coucou mon petit KFK. -Kf salut mon copain, ça va ou quoi Ah. C'est gênant. Tu m'entends pas eh ben, Y'a pas de KFK. -Kf. Allo Non oh, J'ai un crash. J'entends toujours pas, hein. Allo, Kev Kev, Kev Kev Adams Kev Kev Est-ce que tu m'entends Eh Est-ce que tu m'entends Eh Attends oui, Attendez, je vais regarder sur son live ce qui se passe, messieurs-dames. Je oui. ne comprends pas. Kev Kevco. Mais je, je t'entends. Oh, un hélico. Hey, je t'entends pas, hein. Mais... Oui, je t'entends. Allez, Kev, lis ton chat. Mais je t'entends Putain, il lit pas son chat. Mais je t'entends Ah, merde Mais en plus, <rire> il m'entend depuis tout à l'heure J'avais pas capté Pardon, bah je me remute le temps que tu règles tout Vas-y, vas-y J'espère qu'il y aura personne. Oh putain, non mes frères T'as fait quoi Tu as ch chopé une balle tout en Non, non, tout seul, je suis tombé tout seul et je suis à la moitié déjà de ma vie, putain, je suis... Je suis un cassos mec, je suis désolé. T'inquiète, t'inquiète, mais non, non t'inquiète. Écris un dans le chat pour voir Kev. <rire> Ça marche Tu m'as vu Oui. <rire> non, parce qu'il y, il... y a un mec, il y a un mec qui a écrit... Il a écrit dans le chat, écrit 1 si t'es raciste. Non, arrête vraiment. <rire> ouais. Oh vas-y, t'es une pute de ça. <rire> mais non, je rigole. Je suis le type le plus tolérant. Ah, j'ai eu trop peur. Je le type le plus tolérant du monde. Non, non, mais je rigole pas, il a vraiment fait ça. <rire> oh, le pète. <rire> mais je veux dire, c'est pour rire, tu ah vois. Là. Euh... Ah ouais, c'est drôle. <rire> <rire> Ce qui est malheureux c'est qu'on va tomber en rupture d'électricité avant de tomber en rupture d'eau, c'est dommage. Je sais pas, je pense que ça va être en même temps, hein. je sais pas. Tout est lié de toute façon. Pétrole, plus d'eau, plus d'électricité, mmh. retour euh, à vivre dans les grottes. C'est ça, ça va être bien. Ce sera Warzone dans la vraie vie quoi. Ouais, C'est ça, sans armes du coup. <rire> Avec des cailloux, ce sera le goulag. Bâton et cailloux, ouais. <rire> salut, salut <rire> Je me suis trompé de scène. C'est là que vous voyez que je suis sincère. Parce que tu sais sur certains lives, imagine tu te trompes. Le mec il fait son sourire et à la fin tu le vois il tire la gueule tu sais. Ce qui n'est donc pas le cas chez moi. Je suis bien content. Allez au revoir pour de bon. <rire>